Bonjour, moi c'est Cyrielle, aujourd'hui je vais te présenter l'IUT Génie Mécanique et Productique à Toulouse. Donc nous allons rentrer par l'entrée principale, donc on peut y aller Donc ici nous sommes dans le hall d'entrée de l'IUT, où on se rejoint en règle générale le matin. À l'UT de Toulouse, nous avons la spécialité technique aérospatiale, ce qui nous permet de travailler sur des vrais systèmes, comme l'avion, l'hélicoptère. Nous avons aussi euh, les composites au fond. Donc là, nous allons rentrer dans l'atelier. Pendant nos études, nous devons travailler sur des projets que nous choisissons. Donc là, par exemple, vous avez le tracteur tonneuse de course, vous avez une petite moto derrière. Donc chacun choisit son projet et travaille dessus le jeudi après-midi. Là, nous allons rentrer dans une salle d'informatique où je vais vous montrer de la CAO, qui s'appelle la conception assistée par ordinateur. Donc là, il y a des étudiants qui travaillent dessus. Donc là, c'est une pièce avec un assemblage. Un assemblage de plusieurs pièces faites sur Katia. Donc, nous arrivons au niveau des grosses machines. Ça s'appelle des fraises. C'est là où on va pouvoir fabriquer des pièces, les usiner. Donc là, vous pouvez voir des étudiants qui travaillent dessus. Donc là, c'est une pièce que nous fabriquons en première année. Puis, une fois que les pièces ont été fabriquées, il faut les contrôler. Donc les sûr, elles sont bien conformes. C'est dans la salle juste à côté que nous allons voir si une pièce est conforme. Donc là, nous avons une machine qui va contrôler si la pièce est conforme. Là. Quand elle bip, c'est-à-dire qu'elle touche la pièce et qu'elle enregistre les mesures. Donc on fait ça sur plusieurs points de la pièce pour savoir si elle est bien conforme. Donc là, nous arrivons dans l'endroit où, où nous faisons du découpe laser et du pliage. Donc par exemple, cette pièce-là un avion que vous allez fabriquer lors de votre première année et bien sûr, vous pourrez repartir avec. Donc, euh, nous allons continuer par la fonderie. Car à l'UT Toulouse, nous avons la chance d'avoir une fonderie. Donc là, nous arrivons dans la fonderie. Le principe, c'est de monter le métal en fusion et de le verser dans un moule en sable. Et après, qui font des formes comme par exemple cette pièce-là. Et si c'est le moule donc, de la pièce en question. Donc, on, a, on va continuer. Donc là, nous arrivons dans une partie où nous avons des tours à commande numérique. Tout à l'heure, avec les étudiants, c'était des fraises. C'est les fraiseuses, plus exactement. A l'UIT nous avons aussi des matières plus théoriques que nous pratiquons en TD et en amphithéâtre, mais aussi en TP comme la SDM, Sciences des Matériaux. Donc ici nous sommes d'une salle de TP, Sciences des Matériaux. Donc il y a plusieurs TP que vous verrez lors de votre première année. On va continuer, on va passer devant les casiers. C'est là où nous rageons nos bleus de travail que nous sommes obligés de porter lorsque nous sommes près des machines. Donc c'est là où on les range par classe. Donc là, nous avons un foyer qui est actuellement fermé où nous avons un baby-foot, des distributeurs où nous pouvons se rejoindre avec les amis, passer du bon temps pendant les pauses. Bon, ben, J'espère que la visite t'a plu et qu'on te verra à l'UT l'année prochaine. Donc je te souhaite une bonne semaine. Au revoir!